Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'un menteur et honte. <rire> tu t'imagines, que tu commences la vidéo, tu te traites toi-même de menteur, tu sais que t'es parti pour un bon, pour un bon run. Alors pourquoi est-ce que je me traite de menteur et honté Parce que si vous suivez mes vidéos, dans la dernière, j'ai dit que cette semaine j'allais être euh, très actif, que j'allais faire euh, cette vidéo, que j'allais euh, faire pas mal de gaming, de trucs très cool, machin, etc. Et euh, je ne l'ai pas fait. <rire> je ne l'ai pas fait. Alors pour quelle raison je ne l'ai pas fait? Et c'est à ce moment-là que le menteur et honte doit redevenir un heures de vérité, que, euh, de vérité, quelqu'un qui dit la vérité, bref, quelqu'un de raisonné qui va euh, donner une explication qui est, euh, je pense, parfaitement compréhensible et audible pour la plupart d'entre vous. Pourquoi du coup est-ce que je n'ai pas fait les vidéos promises Parce que depuis la vidéo Black Ops 2, je n'ai rien sorti, même si ça veut pas dire qu'il va rien avoir sur la chaîne cette semaine. Non, il y a des vidéos très cool qui vont venir d'ailleurs, en plus, <rire> vous allez être content des choses que vous aimez, notamment le concours de blagues, mais ça, euh, je ne vous en parle pas plus, parce que vous allez voir, il y a... franchement, c'était une très belle édition. En fait, je vous explique. Là, ces derniers temps sur YouTube, je sortais quoi je sortais, euh, Z -stories, je sortais des aides story, je sortais des vlogs, d'ailleurs il y en a encore qui arrivent là, donc euh, je sortais plein de bails comme ça. Et venu là. Je sortais plein de bails comme ça et c'était très cool. C'était pas le rythme de l'année, mais 2, 3, 4 vidéos la semaine. C'est on ne peut plus correct, je pense, pour la plupart des youtubeurs. il y a à boire et à manger, quoi, tu vois. J Jure qu'il s'est pris un hein. tomahawk énervé. Oui, j'ai eu un shoot... Euh... Quelque peu douteux, mais. Oh, oh le dommage. Série de 5, j'étais en série de 5. Donc, euh, voilà, en ce moment, je sortais pas bah, Je sortais moins de vidéos gaming, en tout cas pas du tout. Et à ce moment-là, je me dis, bah tu tiens, -tu, vas-y, petit retour BO2, classique, calme. On connaît la recette We Know the Move. À ce moment-là, je sors la vidéo, la vidéo BO2. Euh, je prends du plaisir à la faire. En fait, moi, c'est cool et tout. Et là, je me dis, vas-y, tranquille, on enchaîne, on envoie et on essaie d'envoyer une petite semaine sympathique. Et là, je j'enchaîne, je, je, je, je, tu vois, je me dis, vas-y, euh, on va essayer de proposer des trucs. Et là. Je lance le record, <rire> et là, un gros problème, je me fais chier. <rire> C'est-à-dire que j'y arrive pas, j'ai pas envie, littéralement. Donc, ça commence à donner... Un truc très vaseux, très gênant, où t'as quelqu'un qui se dit « Allez, un coup de pied au cul, vas-y, tu peux y arriver, tu vas le faire, machin, etc. » Mais qui foncièrement n'a pas le cœur à faire cette vidéo-là. Et je me retrouve limite à être forcé. Et là, je me dis « Bah tiens, euh, bon, euh, on va analyser la situation. Tu as, Zach, 35 ans révolu. » C'est-à-dire que 35 ans plus révolu, voilà. Bah c'est 35 ans révolu. <rire> non, je ne pas ce que ça veut dire 35 ans révolu, mais j'ai 35 ans révolu. 6 ans que t'es sur YouTube, euh, je pense que les soucis, t'es... Capable de les analyser. C'est-à-dire que si t'aimes pas faire un truc, si t'as un problème, t'es capable de te dire, ok, c'est plutôt ça qui pose souci, ça qui pose souci. Et en réfléchissant à la chose, je me suis dit, bah écoute, en ce moment, j'ai pas envie de faire de gaming. Pas, euh, c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose de vois de, de, de, de problématique outre mesure, mais j'avais juste pas envie, j'avais pas le cœur. Et plutôt que de me forcer, comme j'aurais pu faire à une époque ou quoi, et vous donner une vidéo peut-être un peu vaseuse, peut-être même un peu plus du cul, qui n'a pas de cœur ni de la pêche, tu vois, parce que ça te manque de pêche, quoi, toi c'est pour faire des vidéos dépressifs plein d'alprazolam ça vaut pas le coup tu vois c'est soit t'as Zach à 100% soit tu n'as pas Zach. bah je me suis dit bah tiens le fais pas tout simplement écoute-toi le fais pas et continue ton petit rythme actuel jusqu'à que t'aies envie de changer mène la vie que tu as envie de mener euh, live the life you want to live Oh, hein non <rire> on tente de mettre un petit peu d'anglais mais vous avez compris le, le credo que j'ai essayé de dire euh, au lieu de me forcer à vous, euh, sortir une vidéo de merde je me suis dit sors pas de vidéo et fais euh, comme tu veux alors regardez ça veut pas dire que c'est débitoire là il y a le Retour de stand -off. Le retour de stand-off Le retour de stand-off sur Black Ops Cold War, je me suis même échauffé pour essayer de vous donner du cali Et un gameplay sympa. On est en série de neuf, plutôt que de tu vois, de donner un gameplay pourri de mecs qui jouent pas Call of Duty en ce moment. Ça veut pas dire que je fais plus du tout de gaming. Par exemple, en stream, en ce moment, on fait des choses très cool. On a fini Resident Evil et on fait Horizon Zero Dawn, ça se passe très bien. Et en plus, vous allez voir, euh, soon, soon, mais sur le local, on est vraiment en train d'avancer salement, donc ça fait très plaisir. Oh, j'ai eu peur. Harp. Hop là, le Harp, baby Et là vise parce qu'il va venir pas fini, on se relâche pas. et là tu fais ça bien petit il n'a pas envie de il a pas envie de venir le gamin il a pas envie de venir la zone des... <rire> trop simple la vie c'est trop simple quand as un ar... et tu peux pressionner, les mecs non, je suis mort Putain, sa mère Votre 3-4, franchement, je vous sers du gameplay euh, en veux-tu en voilà. Donc, euh, ce qui est cool, alors ce qui est cool, c'est que du coup, je peux quand même vous faire de la vidéo gaming. La preuve, regarde, il y a stand-off, c'est un peu plus facile quand t'as un mobile. C'est comme dans les meurtres et yes, c'est un mobile une raison de faire la vidéo à savoir le retour d'une ancienne map. bon euh, pour le coup euh, pas de surprise hein, c'est assez classique je me suis échauffé je vous sors du bon gameplay la map est plutôt sympa même si euh, comme dans toutes les vidéos où il y a des remakes je vous le dis j'aurais quand même peut-être aimé que pour certains de ces remakes peut-être pas tous ils ne les ramènent pas forcément à l'original mais qui prennent des risques et qui tentent des choses un petit peu comme ils avaient fait avec euh, black ops 3 où il euh, y avait vrai mood dans le raid de black ops 3 le stand de Black Ops 3, qui se rappelle le stand-off de Black Ops 3 Il était badass à la mort, il était archi bien, tu sais, il y avait une, vraiment une, une bête d'ambiance dans, dans, sur la map, tu vois, alors c'est bizarre peut-être d'entendre parler d'ambiance pour une map, Je dis, mais ça veut pas dire qu'il y a des mecs qui sont en train de faire reçoit dessus, mais tu sais, le feeling que t'as dessus, c'était assez cool, je trouve. C'était même extrêmement cool et assez réussi, donc j'aurais aimé peut-être voir ça, mais bon, après, euh, outre mesure, c'est ok. Et j'ai aussi hâte d'avoir d'ici quelques semaines des infos sur le prochain Call of Duty Mais pour le reste ça va Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de moi de mes vidéos, de ce que je fais, de ce que je vais faire, de ce que je veux faire, etc. On va parler d'actualité. Et nous venons de retrouver un temps soit peu. Alors on va pas non plus se branler sur, euh, sur ça. Hein. On a retrouvé deux heures de liberté par jour en plus, avant d'entrer à la niche, bien sûr. Et nous avons également retrouvé les terrasses. Et là, on va parler du cas des bonhommes, et certains qui m'écoutent doivent se, se, se, se reconnaître, qui vont boire des bins à 8h20 du matin pour le retour des terrasses. Et là, j'ai deux options pour parler de vous. Je pourrais faire les gris de Twitter version version bocal à cornichon et qui est mec euh, qui, qui, qui, qui aime rien qui fait rien, qui critique tout et dire que vous êtes des gars bizarres moi je vais pas dire que vous êtes des gars bizarres je dis que vous êtes les représentants de ma France à moi <rire> vraiment les mecs qui vont boire des bières et qui ont fait euh, de la queue au cinéma à 7h du matin vous êtes ce qu'on appelle des rois regardez là 4. Je, je l'ai au pont. Ah non J'ai voulu faire le fils de pute Vous êtes les représentants de ma France à moi, les mecs Vous êtes les rois du monde. Vraiment, vous êtes euh, propres à vos convictions, contrairement à beaucoup d'hommes politiques. C'est-à-dire que vous, vous aimez l'alcool, vous aimez les terrasses. On vous les a pendant 7 mois. Ça revient, on y est. 8 heures pétantes, cousin. Ça vient de rouvrir, on est là. On fait le retour, on est droit. On est droit avec ce qu'on aime et avec ce qu'on représente. Et franchement, vous êtes des rois. Voilà, des rois sans couronne. Hein, parce que bon, on va pas quand même vous couronner parce que vous avez bu une bière à 3,40€. Mais vous êtes, à mon sens, des personnes que je trouve très très sympathiques. Et je vous félicite de ceci parce que c'est des images qui ont fait chaud au cœur. Moi aussi, j'ai pu retourner au restaurant. Moi aussi, j'ai pu remanger un coup. Alors. Moi j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai fait un peu... Bon je vais pas dire le lâche hein, mais j'ai fait un petit peu le lâche au deuxième confinement hein. Moi personnellement j'ai pas été trop trop pris dans, dans la mesure où... Dès que ça a annoncé confinement, moi je suis parti en Estonie. Et là-bas j'ai vécu quand même une vie assez correcte, que je vous ai fait vivre via différents vlogs qui étaient très cool. Remember les vlogs Estonie. Donc j'ai vécu quand même cette belle vie là. je fais failli gagner. Après il y a un micro de terrain là. On le détruit on se heal, on slide. revenir ça va revenir non ah quelqu'un a fait le tour et les a niqué non il a toujours hein <rire> petit il y en a qui va arriver un glitch là il m'a vu il m'a vu il m'a vu par contre Regarde Donc vu que j'avais été en Estonie quand même j'avais pu faire des restos moi jusqu'à à peu près mi-décembre mais quel plaisir de boire un verre, de manger un petit fish and chips ne serait-ce que de boire un café cousin boire un petit café c'est cool et puis ne pas se presser à la fin d'un stream à 18h40 à dire oh, faut que j'aille des trucs non bah, non non non non non non ça c'est le feu ça frère vraiment ça fait trop plaisir et euh, je dois avouer que j'ai hâte de voir peut-être enfin euh, de vivre peut-être un bel été d'ailleurs en parlant d'été il euh, y, y aura du vlog qui va venir je vais voyager cet été alors je vais au Portugal dans le sud cette fois donc Zach est un ami du peuple portugais, il l'a déjà dit et, et il le pense toujours je mets hit marqueurs ensuite je vais en Croatie puis en Hongrie et en fait ça va être un rythme qui va être assez drôle parce que c'est un rythme où je vais euh, une semaine en vacances puis je fais trois semaines de stream euh, de vidéo ensuite une semaine en vacances trois semaines de stream et de vidéo puis une semaine en vacances sachant que pendant ces vacances là à tout moment je vous balancerai quand même des petits vlogs des trucs sympas à suivre et c'est ce qui fait que bah écoutez cet été va être une vraie bouffée d'air en espérant cette fois ci une rentrée qui soit plus positif que celle de l'année dernière hein si on peut ne plus jamais avoir à se à, à revivre toutes les périodes de merde qu'on a vécu depuis un an et demi ça c'est quand même très positif 41 9 top dégâts de la game non charlie curie me bat pour 65 il a fait 65 de dégâts en plus que moi là honte mais c'est pas grave Bon en tout cas cette petite vidéo gaming m'a fait plaisir euh, Franchement je suis content d'avoir pu vous parler comme ça Donc euh, dédicace au frérot Je vous fais des gros bisous les mecs J'espère que bah, cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à un petit like etc machin nan, nan. Dans la semaine concours de Black Set Z-Story classique Des gros bisous Et je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao